Le point fondamental, je pense, c'est quand on arrive dans un groupe où on se connaît très peu. Finalement, c'était notre cas. C'est là où, où le travail sur soi il est important. Et arrêter de demander à l'autre de changer, et aussi à oublier certaines choses à laquelle on, on est attaché. Et là, on n'est vraiment pas au point. <rire> Donc, il y a beaucoup de travail encore. Moi je pense que c'est pas que les éco-villages. Le, le relationnel, de toute façon, dans une entreprise, dans une famille, on a toujours affaire avec ça. Disons que là c'est un peu multiplié évidemment, c'est ce qui fait que 90% des éco-villages ne fonctionnent pas. On a choisi de se former, c'est pas fini, c'est tout un, un travail. Dans l'Aude on a un réseau de facilitateurs, qui, euh, voilà, où on a accompagné bah, justement le CARLA par exemple, le Terra des Lutz. On souhaite au niveau du jardin est possible, c'est tous les gens qui y passent et eh bien qu'ils fassent un break et travailler comme de nouvelles façons de vivre ensemble, de prendre des décisions, de se connaître. Ce que j'aime beaucoup cette époque, il n'y a plus de gens qui ont la vérité, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de gourou qui disent sociocratie, dragon dreaming, chacun à Cette capacité d'en faire quelque ouais, chose qui lui qui parle profondément par rapport à qui il est, so c'est so, à déjà faire un chemin have... individuel en fait de, de, de déconstruction de nos voilà de ce qu'on a appris d'être beaucoup dans le jugement, tout ça, et ensuite, du coup, dans un groupe, ça fait que les gens ils vont pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de, de leurs besoins. Mmh. Et en fait, ce qu'on a vu là dans, la, dans le processus de sociocratie, finalement, c'est un peu en lien avec l'objection, c'est depuis quel endroit je, je pose mon objection. Je, je parle depuis un besoin, mais c'est pas... Enfin, voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit en lien avec le groupe. C'est l'intelligence du groupe qui peut parler, mais pour que ça s'exprime, c'est à travers des gens qui vont dire bah « Ben non, moi, je pense qu'il y a ça qui est important. » Donc c'est ça, en fait, c'est apprendre au niveau individuel comment on peut exprimer nos besoins, nos sentiments aussi. Donc du coup, pouvoir aussi entendre les sentiments des autres. Donc c'est tout un cléma qui va permettre de mieux comprendre comment ça se passe la communication habituellement. La communication non-violente, c'est vraiment euh, comme les autres outils d'intelligence collective. En fait, c'est à la fois, euh, on peut le voir comme un processus assez simple et à la fois pour vraiment le vivre, c'est comme un art. Marshall Rosenberg, il disait, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on pratique. Il y a effectivement des tensions, il y en a eu, il y en a, il y en aura certainement d'autres. On a mis en place des cercles de parole. Donc là, on a eu un break pendant un certain temps parce que justement, on a eu quelques difficultés. C'est en train de redémarrer. On remet en place des, des, ces cercles de parole. Puis on engage chacun à, à se parler en authenticité quand il y a un problème avec une personne. Mais à partir d'une position consciente, c'est-à-dire que je dépose au centre du cercle de parole ou à l'autre une émotion que je ressens mais dont je me sais être responsable. Je suis responsable de cette, cette émotion, ça n'est pas l'autre. Je sais que l'autre est en chemin de conscience et va prendre sa part, ou non, ça le, ça, ça, ça le regarde. Donc ça, c'est notre, notre démarche. Quand j'ai intégré le projet, il y avait déjà une charte qui était euh, définie sur un peu des orientations euh, on va dire éthiques et écologiques qui euh, me vont. Bon après euh, tout le monde ne les interprète pas de la même manière, tout le temps au quotidien. Et beaucoup de réunions, surtout au début, c'est trop de réunions. Il n'y a pas que des aspects euh, super euh, agréables. prise de décision par consentement, lorsqu'il y a des décisions à prendre, c'est-à-dire on n'attend pas que tout le monde soit d'accord, on consulte tout le monde et s'il y a des gens qui sont d'accord, on fait ce signe-là. Si les gens ils peuvent vivre avec, ils font ça, c'est-à-dire ils sont pas pour ni contre. Et les gens qui font ob obstacle, ils vont faire ça. Donc là, il faut que la personne qui, est, qui a une, une objection, elle, elle puisse donner des arguments, pourquoi. Et ensuite, on refait de nouveau une nouvelle proposition en voyant comment inclure ça, cette vue. Donc c'est pareil, on se fait confiance finalement. C'est comme une symphonie. Mais ça marche dans le groupe à l'échelle du, du collectif comme à l'échelle environnementale. Connaître sa partition, écouter la partition qui est jouée par le chef d'orchestre et jouer sa partition pas celle d'un autre, jouer vraiment son instrument et participer à la grande musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire qu'il n'y aura pas de problème, on n'est pas du tout chez des bisounours, mais les problèmes, il y en a de partout, dans le travail, dans la famille, comme je disais tout à l'heure, là, c'est simplement, on est en train de frayer un chemin nouveau qu'on ne connaît pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes comme dans tout ce qui est nouveau et concret, on cherche des solutions et quand on... Il y a une, un, un soi-disant échec, pour moi, ça fait partie du parcours. C'est juste constructif, ça fait juste partie du parcours.